Et eh bienvenue à tous, c'est amis, Aujourd'hui, on se retrouve pour Minecraft. Aujourd'hui, euh, des astuces sur Minecraft. Voilà, c'est pas tous les jours que je fais ça. Bon, bah, c'est pas vidéo. Hein. Donc, on fait mon plat Je vais faire plein d'astuces sur Minecraft. Enfin, plein. Euh, pas grand chose, mais bon, c'est. Toujours la surprise. Voilà, voilà, des astuces Minecraft. Donc, euh, là, pour la première astuce, nous faudra euh, un mob. Ouais, un mob. Hop. Oh. Une laisse. Euh, voilà. <rire> voilà, barrière. Et voilà, on doit faire ça. Peut-être le mettre dans un bateau. Et voilà. Ah non Il tourne pas sur lui-même. Voilà, il devrait tourner sur, sur lui-même. c'est tout Genre. Et voilà. Ah voilà, c'est bon. Il tourne Il tourne Donc voilà, la première astuce c'est ça. Il a un, un mob qui tourne sur un bateau comme ça. Sur une barrière. Qui fait euh, je sais pas quoi. Ça manège en gros à manège je peux le rejoindre si je veux voilà. bon on va bah laisser là -la, hein. voilà deuxième astuce il nous faut aussi un bloc de couleur de préférence Donc, on va mettre 2 3 voilà un mob de deux blocs. Faites ça. Enferme. Un bloc. Voilà. Moi ça fait moi. Et pour faire un. faire un ballon. Moi ça fait tout le monde. Ça fait ultra bizarre. Voilà. Donc ça, ça fait un ballon. Voilà. C'est une petite astuce comme ça. Avant de tout derrière. C'est ah il s'est arrêté. Le manège s'est arrêté derrière. Et si vous voulez un truc euh, genre ah genre une pinata. Si vous voulez une pinata dans, dans votre euh, dans votre maison, je sais pas quoi. Vous mettez à cette hauteur là. Alors ah, à cette hauteur là. À cette euh, hauteur là, ah oui, il faut faire une piñata c'est vrai. Regardez, genre vous avez une piñata chez vous. Bah après, je vais vous montrer ça. Voilà ouais, donc, ouais. ouais, ça marche aussi, ça le ballon, hein, c'est pas mal. Ensuite, on avait quoi Et c'est tout, merci à tous, non, j'ai gueule. <rire> Pousse-toi, toi, laisse-moi faire ma vidéo. Eh hey, ouais, et puis un elle mange bien. Hein. Et puis un bon, alors, faut peut-être la mettre un petit peu basse. Est-ce que je peux la revendre un peu Attendez, non rien. Oh, ouais, what? What? Je... je suis tombé. Littéralement, ouais, non, mais je suis vraiment tombé. Attends, attends. Ah, ouais, what? Oh, c'est trop bizarre. Bon, il faut une deuxième astuce. Bah, je vais vous faire montrer la pinata dans, dans la maison. Je sais comment, on, je sais comment, comment on l'a fait la pinata. Donc uh, pinata le cochon, euh, barrière et uh, et ça, et la laisse. Est que je peux non bon. Pas grave. et la laisse évidemment euh, les éléments pour faire une maison ouais bon je vais faire une maison et on se retrouve euh, à tout de suite voilà donc euh, la maison elle est créée bon, je vais faire attendez es... voilà donc la maison elle est créée donc il faut faire une, une tour une tour comme ça, bon, euh, la, la pignata elle sera pas. Non, comme ça. Parce que dis, la pignata elle sera pas, hein, voilà. Bien pour faire une pignata aussi. Vous prenez le cochon, vous mettez en un peu ennuyeux. Vous cassez tout autour. Pour que, que la bête tombe en fait casser tout, tout, tout ça nous la pousser là là bas dans le vide Hop. ah oui un peu bas un peu bas mais t'inquiète pas je vais euh... bon il y a un cochon dans la maison pète ça vous poussez directement dans le vide euh, ça vous avez ici et voilà et ensuite vous refermez comme ça et voilà vous avez une pignata et voilà vous avez une pignata euh, euh... vous avez une chez vous voilà euh, je regarde juste un truc voilà vous avez une pignata chez vous voilà, voilà. c'est bon ça vous faites une pignata voilà. donc voilà c'est bon c'est réglé euh, voilà voilà, voilà comment faire une pignata dans votre maison vous pouvez prendre un autre animal que le cochon euh, derrière. Euh, <rire> il n'arrête pas à remonter, redescendre, descend. Il n'arrête pas à remonter, redescendre, descend. Ça, c'est marrant. Quand vous le tapez, voilà, il recule. Bon, faut pas le tuer non plus. Hein. Sinon, il faut le remettre. Mais bon, après, vous aurez un truc comme ça dans les airs. Vous pouvez que casser euh, ça. Et le, et le dernier, vous ne cassez pas. Ouais, vous cassez tout ça. Il le truc où il y a la laisse vous le cassez pas et c'est bien que ça passe à travers comme ça vous faire une petite tâche chez vous bon là j'ai fait une maison vide hein, c'est normal c'était pour vous montrer à vous hein, voilà Maintenant, on va... c'est pas vraiment euh, c'est pas euh... aujourd'hui ça après ça rien à voir avec la vidéo mais un petit bonus un petit bonus de la vidéo hein. voilà, c'est un petit bonus c'est un bonus, voilà. Euh, voilà. Donc, le bonus de cette vidéo, c'est quoi? C'est. C'est tout simplement. Euh, attendez. Voilà. Je vais juste retrouver la map, hein. Voilà. <rire> Encore une fois, trois coupures dans les vidéos, ça fait beaucoup quand même. Allez, go. voilà. J'ai cherché, euh... J'ai cherché, cherché longtemps. Euh... Ouais, euh, dans mes maps j'ai cherché longtemps dans mes maps pour euh, retrouver euh, voilà euh, pour retrouver tiens ça. pour retrouver euh, <coughs> la map euh, que je voulais mais j'ai pas retrouvé donc si je la retrouve eh ben, je vous ferai une vidéo par entière par ce truc-là. Une vidéo par entière où j'ai complètement zappé qu'il y avait ce truc-là sur Minecraft. Et je dis pas quoi, hein. On verra plus tard. Voilà. Merci à tous de regarder cette vidéo de ce nouveau. Et à très vite. je m'arrête pas. Vu que je trouve rien faire de plus. J'ai cherché, et heureusement, j'ai pu faire des coupures parce que Vas-y, prends ça quand même. Ça marche vraiment avec tous les animaux. C'est-à-dire est-ce que ça marche ça Ah on peut pas faire ça avec les mobs. Bon, mieux peut-être peut peut boucher ça, mais regardez ça, ça devient noir. D'autres un peu graphique, pense je pense, ça, je pense que ça va être corrigé. Ah, viens là, toi. Bouton. Viens là, attends Pour faire durer un peu plus ta vidéo. Ah ouais oh, C'est trop bien. Bon bah voilà. Je vous mets ça derrière moi. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! <tousse> <tousse>